Après avoir euh, utilisé une machine à projeter sur un chantier d'Antonio en août 2017, Jean-Baptiste, Luc et moi avons décidé d'en acheter une pour nos chantiers respectifs. Jean-Baptiste, il en a besoin, je crois, fin 2019. Et moi et Luc, ben, on en a besoin euh, maintenant. Quoi. Alors, sur Internet, on trouve de tout. Hein. On trouve des lancis, mais j'avais déjà expliqué dans une vidéo que je vous mets là dans la petite partie en haut à droite. Euh, pourquoi, euh, pourquoi la bunker était pas mal par rapport aux autres lancis qui projettent de l'enduit en sac, etc. Donc, euh, regardez la vidéo, c'est beaucoup plus explicite. Alors, on, a, on en a trouvé une à saint benoît du sault un artisan qui s'en séparait et qui nous semble une bonne occasion. On verra dans les prochaines vidéos ce que ça donne. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce, cette toute petite vidéo et je vous dis à très bientôt.